Salut à tous et à tous les amis, j'espère que vous allez tous magnifique Mais aujourd'hui pour une de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis on est sûr K Faction le meilleur serveur PVP faction du moment Et en fait je vous ai menti j'ai un ami je suis en compagnie de OUAIS Aujourd'hui les amis, moi et ça on va vous parler des nouveautés qu'il y a eu sur le launcher depuis la dernière mise à jour que vous avez vu dans ma dernière vidéo. Mais juste avant de commencer les amis, je voulais vous dire qu'à la fin de la vidéo, on va revenir sur le drama sur Twitter. Donc euh, il y a une petite vidéo drôle que je vais vous montrer là-dessus. Euh, on va vous parler de la sortie officielle de l'heure officielle, du serveur et tout. Et aussi euh, un concours sur Twitter. Donc si vous voulez gagner euh, présentement des points boutiques, donc vous avez juste à retweeter un tweet qui est dans la description. Vous retweetez le tweet. C'est le tweet qui amène vers cette vidéo aussi. Donc 1000 points boutique à gagner, choisis une personne parmi vous qui retweete sur mon Twitter. Si vous avez un compte Twitter, c'est très simple, les amis. Vous créez un compte Twitter, ça prend deux minutes. Vous faites abonner à Icons, abonner Mysticons, Icons, abonner Kafaction et c'est parfait. Le tour est joué, les amis. Le tour est joué. Donc, comme vous voyez sur Twitter ici, vous pouvez le Twitter du serveur juste ici. sinon mon Twitter à moi, il est dans la description. Et en ce moment, on est en train de commencer à faire les présentations du youtubeurs Donc, là, il y a Weeks, qui est le premier à faire une présentation. Ensuite, il y aura euh, Rocking, je crois, Kitkat Ben, et d'autres youtubeurs comme ça, Mysticons, On n'a pas beaucoup de youtubeurs sur cette version-ci parce qu'ils ont des contrats exclusifs. On va en parler un peu plus tard dans la fin de la vidéo avec On a chacun un avis différent, moi et Mysticons. mais bon. Vous allez, on va en parler plus tard. Là, -là, là dessus donc on va commencer directement avec les petites nouveautés donc euh, Warp YouTube, vu que j'ai tout installé pour mon ami Twitch Donc, on a fait quelques, il y a petits, quelques petits changements. Donc, on a un barrel maintenant. Donc, le barrel, c'est quoi, les amis? C'est un bloc qui permet de stocker euh, plusieurs blocs. Donc, je vais prendre à peu près tout ça de Cobblestone. Donc, par exemple, dans votre base, les amis, vous crafter un barrel. Et euh, vous pouvez le poser en votre base. Donc, vous choisissez l'item que vous voulez mettre dedans. Donc, on clique droit dessus une fois. Moi, je vais mettre de la stone. Ensuite, vous, le barrel de base, il va être en bois. Vous voyez la texture ici d'enfer. Ben, elle va être en bois. Et ensuite, vous pouvez... Oh non! Je l'ai cassé! Ça prestille, il faut pas le casser, il faut être en game mode 0 en fait, j'ai oublié. Donc, euh, game mode 0. Euh, donc, je dépose mon bloc de stone et ensuite, je clique droit euh, un par un comme ça, avec le clic droit de ma molette. Ou je me sneak et je clique droit pour déposer des stacks et des stacks. Le bloc de base permet de stacker jusqu'à 8 stacks seulement. Mais si vous êtes euh, plutôt intelligent, comme vous voyez, là, il peut juste ne peut plus en mettre, quoi. Il est full, mais vous pouvez obtenir un upgrader. Donc, l'upgrader qui est ici, je vais juste le prendre en game mode parce que c'est pour les youtubeurs, en fait. Donc, euh, je vais quand même juste euh, m'en prendre un et je vais l'en laisser dans les coffres, comme ça. Euh, et un lui en diamant, voilà. Donc, quand vous avez l'upgrader euh, en, euh, en stone... En fer, en or et en diamant. Donc par exemple, là il est en bois de base. Le boom, je mets le briller, il va changer la couleur en stone. Euh, et vous pouvez en mettre jusqu'à 16 stacks de 64. Ensuite, dans lui en fer, vous pouvez mettre jusqu'à 2000 items. Celui en or, il va changer pour la couleur en or. Et vous allez pouvoir mettre jusqu'à 4000 items. Et dans le dernier en diamant, vous allez pouvoir mettre jusqu'à 8000 items. C'est important de savoir que lorsque l'item il est ainsi, vous ne pouvez pas le casser. Donc quand il y a des items à l'intérieur, vous pouvez pas le casser. Donc je vais vous montrer. Donc, on va prendre une pioche par exemple. Et vous pouvez pas le casser. Vous pouvez retirer les items, oui, mais regardez. Ça prend du temps à casser plus que d'items dedans, plus que c'est long à casser. Et vous pouvez pas le casser normalement. Ça dit impossible de casser. Vous pouvez vous, les blocs qui restent à l'intérieur. Donc il faut le vider avant. Donc si vous voulez le vider, vous cliquez comme ça. Comme j'ai fait, vous, comme vous avez vu, j'ai cliqué et j'ai donné des coups avec ma, ma truc. Et là maintenant vous allez pouvoir le casser normalement sans problème. Oh en fait, je pensais que c'était euh, ça se cassait à cause de la, euh, le nombre de blocs dedans. Mais non, à ce qui paraît, c'est la même durabilité pour chacun. Est-ce que je vois? Donc euh, voilà, vous pouvez le récupérer et poser d'autres items. Qu'est-ce qui est intéressant les amis, c'est que vous pouvez, euh, vous perdez, euh, vous perdez, le... <rire> qu'est-ce qui est intéressant. C'est pas intéressant, mais quand que vous cassez le truc, vous perdez le... d'or dessus, donc faites attention. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils sont euh, ouvrables dans les claims ennemis. Donc c'est un bloc qui est pas euh, pétable, donc vous pouvez pas le casser avec un explosif mis-sequence, n'est-ce pas en effet. Mais vous pouvez l'entourer, par exemple, de cripsy. Donc, c'est là que ça devient plutôt intéressant. Donc, vous allez pouvoir l'entourer, par exemple, de cripsy pour pas que les joueurs puissent euh, l'ouvrir dans les claims de votre faction. Mais comme ça, comme ça ici, il est incassable. Si je le fais comme ça, en ce moment, il est pas ouvrable euh, d'aucune façon. Donc, euh, personne ne peut l'ouvrir à part... Si je casse le bloc et que je l'ouvre, comme vous voyez. Mais s'il est dans une base comme ça, il traîne dans un autre plancher. Tout le monde peut prendre les items. Euh, N'importe quelle faction peut prendre les items. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Euh, ensuite, on a le K-Block. Donc le K-Block qui est le bloc anti-crash-co. Euh, le bloc anti-crash-co qui prend quand même du temps à casser. Là, il n'est pas à sa pleine capacité. On a remarqué qu'on qu pouvait le casser quand même assez rapidement. Comme vous voyez, il se casse assez rapidement. Mais sinon, le K-Block, c'est plutôt intéressant. Comme vous voyez, regardez. Oh, c'est un bloc qui est avec le logo de K-Faction. C'est un K-Block qui est anti-crash-co. Et il se craft avec, euh, avec comme, je vais aller dans le wiki vite fait, avec une poudre de volcanite. Donc voilà, si vous faites votre base comme ça, ça en donne 8, comme le Creepsie. Mais le Creepsie, ça se craft avec un œuf de Creeper. Donc c'est tout pour euh, ça. On a changé aussi, on a mis le craft du bâton beaucoup plus simple. Donc c'est deux poules seulement pour avoir un bâton. Donc ça coûte beaucoup moins cher de faire euh, l'arrosoir, comme vous voyez ici. Euh, de faire aussi les Pharmax et tous les outils en, en volcanite. Donc voilà, c'est beaucoup plus, euh, moins cher maintenant. Ensuite, euh... Le retour tant adoré de l'alambic en volcanite. il est de retour, les amis. Mais cette fois-ci, un peu différemment. Donc, vous pouvez toujours crafter des potions x3. Sauf qu'ils euh, ne vont pas rester en stack si vous les déstackez. Donc, par exemple, je vais vous montrer. On va faire une potion de quoi, Miss Kunz À quoi on fait de potion de quoi De heal, Miss Seconds Oui. Parfait, Mr. On va faire une potion de heal. T'es prêt <rire> On fait une potion de heal. Donc, on va faire une potion de heal. Ça nous prend ça. Ça nous prend aussi de la gunpowder. Donc, ça va prendre la gunpowder. C'est une alambique de la même vitesse qu'avant. Il y a un bug au temple. Possible. Euh, je le restart. Temple stop. Temple start. Il y a un bug en fait avec le temple. C'est tout simple. C'est quand que les... il y a personne dans le chunk du, du temple. Ben il. Ça euh... l'a Ouais, t'inquiète. Euh, C'est qu'un bug en fait. Quand le chunk il est pas chargé, en fait, ça, le, ça les fait dispondre les cristaux. Donc, mais normalement, ça devrait pas arriver lors, lorsque le serveur va être en ligne, parce que vous devez, vous avez 10 minutes pour vous rendre au temple. Donc, euh, lorsqu'un joueur va être au temple, les cœurs, il y, y arrivera pas, à, y arrivera, ça arrivera pas comme ça. Bon, il y en avait la même chose à l'ancienne version, de toute façon. Donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire, bah, ça prestige, j'ai oublié. Donc oui, les potions sont faites comme ça, vous voyez. Euh, on va faire les potions de, de heal, parce qu'Amy quand a choisi les potions de heal, cette petite coquine. Euh, et ensuite, en fait, je vais vous montrer quand même juste comme ça. Comme vous voyez, je l'ai pris comme ça, avec Shift. J'ai réussi à la prendre avec « Shift », mais si je ne prends pas avec « Shift » et que je vais juste la poser comme ça, regardez qu ce qui va arriver. Des fois, ça va fonctionner comme je suis en train de faire, mais des fois, ça va faire comme je viens de faire, ça va dé détacher la potion comme ça. Donc, c'est pas quelque chose de garanti. Donc, ne euh, venez pas vous plaindre si la potion est, elle est mal faite, c'est normal. Vous devez chiffre « Shift » ou ou la prendre pas comme ça. <rire> je pas la prendre, je pas dire. Vous ne la prenez pas comme je viens de faire, vous prenez vraiment avec Shift et vous la déplacez dans un coffre avec Shift et vous avez aucune chance que ça se stack. Vous pouvez stacker dans le truc comme ça ici, je ne sais pas si je l'avais dit, mais vous pouvez stacker des potions, des armures, vous pouvez tout stacker dedans donc c'est plutôt cool. Il euh, n'y a rien qui vous empêche de, de stacker quoi que ce soit. Le seul truc qui est important à savoir c'est que si vous stackez les armures, l'armure doit être du même truc donc ça devrait être une armure en euh, la même. Euh, ah, Aide-moi ici, Miss C'est la même enchantement, les mêmes, les mêmes trucs dessus quoi, la même durabilité, même les enchantement, même chose, sinon, durabilité. Ben, durabilité, exactement, et les enchantements, sinon ça ne fonctionnera pas, donc c'est très important euh, de mettre la même enchantement, la même épée et tout dessus les mêmes, voilà, je me suis compris. Sinon, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveaux changements On a maintenant un, le truc event, donc bon, ça, c'est pas les vrais events qui vont être changés, là, mais le temps, puis à tous les heures, le volcan à tous les 6 heures et le KOTH à tous les euh, 12 heures, donc voilà, c'est à toutes les 12 heures, le KOTH. Donc, ça va être marqué ça correctement ici. Pour l'instant, c'était juste pour faire un petit test. Vous avez euh, maintenant plein de commandes, donc « slash help », voilà, vous avez les informations, le règlement, la boutique, le forum, vous avez aussi « slash information » pour voir le nombre de joueurs connectés, le nombre maximum, le nombre de, de joueurs qu'il y a eu depuis l'ouverture et euh, bon, ces trucs-là. Sur le forum, vous avez maintenant aussi euh, plusieurs catégories. Donc, euh, on a rajouté les candidatures guide. Maintenant, vous pouvez poster votre candidature guide. On va les regarder très, très, très bientôt. Candidature youtubeuse. Euh, Youtubeur, pardon. pardon. C'est la grande et charmante youtubeuse Miss Icons qui regarde ça, n'est-ce pas, Miss Icons? En effet. <rire> et euh, ensuite, dernier truc que je devais vous parler niveau des petits trucs. Ah oh, oui, euh, maintenant, on a fait en sorte que euh, l'arrosoir et les orbes ont pas de euh, la possibilité de mettre U3. Donc quand vous prenez un orbe, comme vous allez voir ici, boum, boum, boum, j'ai pris les orbes. Mais ils ont une durabilité maintenant. Et comme vous voyez, ils ont un cooldown en bas. On peut voir les cooldowns tout, tout, tout en bas. Donc vous pouvez avoir énormément de cooldowns. Euh, donc voilà, ensuite l'arrosoir, je vais vous montrer vite fait l'arrosoir Mais bon, l'arrosoir, voilà, elle est pas impossible de mettre U3 dessus, c'est très important Pour pas que les gens aient U3 et que, bon voilà, vous hey, avez compris quoi C'est euh, très important Donc euh, voilà, c'est clear comme ça je vous ai tout présenté euh, niveau des nouveautés. Maintenant, euh, les, les nouveautés au, au Launcher, bientôt, ce n'est pas, pas les nouveautés du serveur, bien sûr, mais les nouveautés qui ont été rajoutées depuis la dernière vidéo que j'ai faite. Donc, si vous n'avez pas compris ou pas suivi, les amis, vous pouvez suivre la dernière vidéo que j'ai faite qui parle un peu plus de toutes les nouveautés qu'il y a sur le serveur. Ceci, c'est juste une update de vous parler quest ce qu'il y, qu y a de plus que la dernière fois. Donc, euh, aussi, l'armure en euh, volcanite, avant qu'on oublie, l'armure en volcanite vous donne des effets infinis. Donc, beaucoup mieux qu'avant. Donc, slash heal, vous, vous allez voir, elle nous donne Night Vision, Speed 2, Force 2... Uh, no fall et uh, ce comme ça donc c'est plutôt intéressant et, uh, et puis voilà donc uh, le dernier truc qu'on va parler c'est um Comment ça s'appelle Les dramas sur Twitter. Donc, comme vous le savez, les amis, euh, je vais vous montrer une petite vidéo plutôt rigolo que Flows a euh, réalisée. Je la trouvais plutôt drôle. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas la mettre dans la vidéo Donc, ça va être à la fin de la vidéo. Mais je vais vous expliquer un petit peu le contexte. Donc, sur Kfaction, il n'y aura pas énormément de YouTubers. Donc, plutôt plusieurs YouTubers ont signé des contrats euh, exclusifs avec euh, un autre serveur. Donc, par exemple, euh, il est impossible de d'eux de rec' sur un autre serveur. Donc, ça fait en sorte qu'ils euh, ne peuvent pas rec' sur Kfaction, Donc, il y aura un peu moins de YouTubers sur Kfaction. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Euh, c'est pas grave parce que, en fait, euh, je m'y en, entendais un peu. C'est une stratégie marketing que l'autre serveur, serveur a décidé d'employer. C'est une, une stratégie, bon, on va pas se mentir, un peu fils de pute, mais c'est une stratégie comme une autre. Et puis moi, je bon, l'ai voilà, mal pris au début, donc j'ai voulu en parler, bien sûr, avec. Euh, J'en ai parlé ouvertement sur Twitter, ça a créé un peu de drama et tout, mais bon, j'ai donné mon avis et tout, et euh, voilà, mon avis, c'est que ça se fait, c'est moralement inacceptable dans le sens que ça se fait pas tu sais les youtubeurs auraient pu aller sur les deux serveurs et plein d'autres serveurs et pouvoir être payés au même prix sur tous les serveurs et faire plus d'argent malheureusement c'est les youtubeurs qui ont accepté ça donc c'est à eux c'était à eux à ne pas accepter tant pis pour eux et puis de l'autre côté ben je trouvais ça que j'avais juste donné mon avis sur Twitter ça a créé des embrouilles avec l'autre serveur et puis voilà donc pour faire une petite vidéo Flores red il a décidé de faire une petite vidéo marrante euh, qui représente un peu ma pensée euh, sur le tout donc je vous la laisse jouer maintenant Danger excites me, but I can't fully enjoy it when I smell like fear and body odor, so I prepare myself with a manly scent of Old Spice Danger Zone. Because even if something bad does happen to a Danger Zone man, it won't smell like something bad happened. Because the secret to smelling is... And when you smell like Old Spice Danger Zone, trust me, Odor protection. Comme vous avez vu, les amis, c'est une publicité Old Spice. Donc, c'est une compagnie américaine qui fait des publicités assez marrantes. Et là, Flo Zred a décidé de mettre nos têtes dessus à moi, Miss Icons et Kavaxon, euh, le serveur. Et puis, l'autre serveur en question. Donc, c'est plutôt intéressant, les amis. Je trouve c'est plutôt rigolo. Donc, euh, voilà. Je vais juste vous rappeler, les amis, aussi la date d'ouverture. Donc, on ouvre le 9 février à 15h, donc euh, à 15h le 9 février, donc j'espère que vous allez au rendez-vous, euh, et puis je vous dis à bientôt les amis, c'était iCons. et puis euh, voilà, ciao ciao les amis.